vidéo, euh, nous sommes le dimanche euh, 10 juin, euh, donc euh, voilà, je voulais commencer euh, le tour de, de, de jardin euh, par la récupération de, de, des feuilles de tilleul, des feuilles et des fleurs de tilleul, donc euh, là on entend et on voit les, euh, les butineurs, donc il euh, bon, y en a partout, hein. donc apparemment les fleurs du bas ont été butinées majoritairement, donc euh, j'avais pas coupé les branches qui pendent et qui gênent un petit peu justement euh, parce que j'attendais de récupérer tout ça donc euh, là j'ai ramené euh, des caisses euh, donc, pour pouvoir stocker euh, le, les feuilles de tilleul et euh, les laisser sécher euh, pendant un petit moment avant de mettre en beaucoup voilà donc je, je vais récupérer ça et je vous reprends après voilà donc euh, la récolte est terminée euh, je voulais vous montrer en fait euh, euh, ce qu'il faut récupérer en fait Parce que euh, c'est assez simple à faire Mais pour ceux qui l'ont jamais fait euh, Vous voyez en fait Il faut prendre les feuilles vert clair Comparé à une feuille de tilleul normale Qui est beaucoup plus foncée Donc on prend, on prend la, la feuille vert clair Et au bout y atta y sont attachées les fleurs Vous voyez, il y a la tige qui part Donc euh, voilà nous sommes le lundi 11 janvier, donc nouvelle vidéo sur un tour de jardin. Donc comme vous pouvez le constater, les images sont différentes de celles que je fais habituellement. Parce que cette fois, j'utilise ma caméra d'action qui est montée sur une perche, et donc installée, que j'ai installée dans le dos. Donc, donc voilà, les, les images risquent peut-être d'être un peu moins bonnes, parce que c'est la première fois que j'utilise ce système on m'avait offert cette caméra il y a plus d'un an et en fait je, je commence seulement à, à l'utiliser donc il me fallait impérativement ce support pour pouvoir filmer correctement donc euh, j'espère je, que le résultat sera, sera aussi, au moins aussi bon que, que celui que j'ai sur mon téléphone donc euh, voilà, donc je voulais faire une petite présentation donc, euh, voilà. donc là on a les, les lavandes là qui, euh, qui commencent à, à bien fleurir euh, j'ai aussi les roses très bien quelques-unes un peu partout donc, euh, bon, toutes les lavandes ne sont pas encore en fleurs mais euh, ça commence là j'en ai une petite encore ici donc euh, voilà les graminées poussent aussi très bien un petit point euh, voilà, on voit un petit peu la mille pas au loin euh, la serre en face donc, euh, les pieds de tomates font, euh, font les 1m10 pour les plus grands maintenant ça a vraiment super bien poussé euh, je les ai euh, élaguées hier parce qu'il y en avait vraiment beaucoup il y avait vraiment beaucoup de feuilles vous voyez euh, l'air ne passait pas suffisamment bien euh, pour euh, agiter les fleurs donc là j'ai taillé tout ça euh, les pommes de terre euh, vous voyez ça, ça continue de grandir donc elles font pareil, elles doivent faire plus d'un mètre hein, les pommes de terre pour les plus grandes et au centre en fait on a les sarpomiras qui ont pratiquement rattrapé leur retard hein, donc euh, elles, elles ont vraiment bien poussé euh, on voit aussi peut-être un petit peu les tomates qui sont sous la, la là-bas qui ne euh, sont pas aussi belles bien sûr que dans la serre mais qui sont quand même pas mal et donc les fraises qui continuent de, continuent de bien pousser Donc euh, voilà. le cornus coussin Milky Way donc euh, voilà bah, lui euh, continue de, de pousser euh, les fruits euh, sont en formation donc euh, j'espère que j'espère qu'ils seront bons c'est la première fois que, que je vais en avoir autant donc là on voit le, le, le, le sorbier des oiseleurs pareil il y, y a pas mal de petites de petits euh, fruits pour les oiseaux pour l'hiver donc euh, voilà là j'ai ma rangée de ma des d'escalonia donc euh, voilà en bordure en bordure du terrain donc il pousse pas mal les fleurs devraient pas tarder à s'ouvrir là il y a plein de petites fleurs dessus donc euh, voilà, j'essaie de me mettre au plus près voilà bon, j'ai une fougère là qui, euh, qui pousse aussi pas mal à, à l'ombre de l'arbre et je vais avoir beaucoup de pommes cette année donc, euh, alors chaque année j'ai des problèmes de carpocaps donc cette année euh, j'ai décidé de mettre euh, un piège donc euh, ça comprend un piège à phéromones et une plaque euh, engluée donc euh, bon, j'ai jeté un coup d'œil, ça a l'air de bien fonctionner mais en plus de ça je vais euh, ensacher quelques pommes donc j'ai des sachets en papier euh, donc ils sont parfaitement blancs il hein. n'y a pas de produit euh, c'est étudié euh, justement pour, pour faire pousser les pommes pour les protéger donc euh, je vais en protéger quelques-unes pour être sûr d'en de, avoir euh, quelques-unes qui ne seront pas touchées en espérant que les, les, les pièges fonctionnent suffisamment pour euh, en sauver, en sauver euh, la majorité donc là un petit point sur, euh, euh, sur le, le malus et le reste donc euh, comme le sorbier des oiseleurs il y a beaucoup de petits fruits des, des toutes petites pommes là euh, qui seront aussi pour les oiseaux cet hiver j'ai un hou aussi que je vous montrerai qui est rempli de petites billes aussi pareil encore euh, pour les oiseaux aussi donc là l'aziminié qui continue de pousser bon c'est qu'une tige hein, pour l'instant il, il est un peu dépouillé mais euh, j'ai un papillon qui tourne autour hein. donc euh, c'est un petit peu dépouillé mais bon ça, ça pousse hein, gentiment voilà donc là toujours le le, le cerisier à fleurs donc il est plus en fleurs mais sûr un hein, cerisier japonais voilà un petit, un petit tour du côté des rouleaux vinron donc euh, bah, ceux qui étaient vraiment mal en point là ont l'air de se remettre hein, gentiment donc, euh, il faudra que je coupe euh, que je casse ça là ça, ça ça sert à rien il faut l'enlever tu je le fasse voilà. donc là j'ai encore un, un arbre qui va me donner des baies pour les oiseaux donc euh, l'arbre à bonbons donc euh, pour l'instant ils sont tout petits hein. là ça fait vraiment 1 mm hein, de, de diamètre 1 à 2 mm maximum mais ça va faire jusqu'à 5-6 mm les baies quand elles seront, euh, elles sont de taille normale là j'ai mis des petites vivaces donc euh, bon ça ça sort à peine hein. ça, ça vient juste de ça vient juste des clors. et j'en ai d'autres qui sont aussi sur le point de qui sont sur le point clans aussi donc là j'ai une spirée du Japon donc euh, j'en ai rajouté justement euh, euh, euh, Pareil le seringa normalement qui donne des petites baies il me semble. Donc alors je ne sais plus si c'est comestible ou, ou sinon ça sera pour les oiseaux. Voilà. Donc ici j'ai rajouté une spirée, ici, et j'en ai une autre derrière là, que j'ai mis au pied de mon regard pour pouvoir le recouvrir entièrement. C'est un regard qui, est, qui va avec la, la fosse sceptique, donc c'est plutôt disgracieux. Donc, c'est bien de pouvoir masquer ça un petit peu. Voilà, donc là les, les pieds de cassissier bah, qui poussent, euh, qui poussent vraiment bien. Hein. Vous voyez, c'est pas mal. Un autre cornouiller là, qui devrait fleurir lui aussi normalement. Qui fleurit blanc, je crois. Donc le robinier qui a bien, qui a bien poussé. C'est bien étoffé. Le noisetier. Je vais essayer de le filmer. Peu plus loin voilà on va voir un petit peu mieux voilà donc il y a quelques noisettes j'ai vu mais bon je sais pas j'ai pas l'impression qu'il y en aura beaucoup cette année à voir il faut peut-être attendre un petit peu donc allez graminer vous voyez une graminée ça, ça pousse pas mal on commence à voir les ébrures je sais pas si ça rend bien à l'image voilà donc là on a le déco rosier. Donc, vous voyez, il y a toujours des, des boutineurs qui viennent qui viennent. Là. Il y a énormément de boutons, donc vraiment ça devrait bien donner. J'adore les rosiers, donc c'est vrai que l'avantage de celui-là, c'est qu'il résiste vraiment très bien aux maladies, hein, surtout aux taches noires. Donc la maladie assez courante chez les rosiers. Ça et l'odium, mais euh, moi j'ai beaucoup plus de problèmes avec les taches noires. Donc là, un des deux céanotes donc, euh, que, qui se trouvaient en, en bordure de terrain et que j'ai déplacé parce qu'il bon, ne dure que dix ans. Donc là le mimosas. Les arbres à papillons donc qui vont bientôt être en fleurs. Là on voit, on voit les, les fleurs qui commencent à. À pousser là je commence à avoir un peu d'eau donc euh, le lila des Indes donc, ouais, qui commence à aussi euh, assez bien pousser, ça ça fleurit très longtemps pendant au moins tout le mois d'août je crois août-septembre là on a le le tuna le tuna flamingo et l'albizia. Le temps était plus joli tout à l'heure ça c'est un peu ennuagé on va dire alors ici petit clin d'œil, petit clin d'œil à david de la chaîne david et linda donc j'ai mis des sauges sauges arbusives j'en ai mis trois à côté des ostas d'ailleurs certaines sont déjà en fleurs donc on voit que celles ci vont pas tarder à fleurir et j'en mets alors celle-ci non donc là le cher, c'est pareil elle va fleurir et sur celle-ci on voit que là on a déjà une fleur et donc euh, donc j'ai ajouté trois plantes ici donc j'ai ajouté ces plantes là qui sont des astilbes, je crois, oui c'est ça donc euh, trois astilbes donc une ici et deux autres ici pour compléter un petit peu le massif là. donc là le Végélia l'arbre euh, au faisant, donc qui devrait pas tarder à fleurir on, on en voit on en voit quelques-uns là quelques fleurs on voit quelques fleurs ici qui ne vont pas tarder à s'ouvrir La serre palmatum orange dream les coeurs de marie Donc là les trois qui ont fini de fleurir bien sûr ici euh, l'arbre de Judée. donc euh, vraiment il se plaît bien quoi parce que là on voit vraiment le feuillage vraiment très joli là une autre spirée donc un mètre et demi sur un mètre et demi euh, de hauteur là j'avais une plante ici que j'ai déplacée que j'ai mis au pied de mon tilleul donc le palmier en fait j'avais gardé que deux feuilles deux palmes et donc on voit qu'il y en a deux autres qui ont poussé donc celle-ci c'est bien verte, et on en a une autre encore en formation peut-être même une autre encore en j'ai l'impression qu'il y en a deux autres donc le deuxième c'est à note j'ai positionné ici et la vigne vierge donc qui a commencé à bien s'accrocher au mur là comme il y a des crampons euh, sur la vigne vierge ça s'accroche tout seul et là je l'ai aidé parce que euh, la, la branche traînait par terre et elle n'était pas en, en contact avec le mur donc j'ai juste posé une planche euh, elle est juste posée comme ça ça, ça n'écrase pas du tout la, la branche donc, euh, ça va l'aider à bien s'accrocher. Donc ici, euh, un petit point sur euh, l'abri. Euh, donc comme vous pouvez voir, en fait, euh, j'ai installé mon tracteur fondeuse à l'intérieur, parce que je voulais voir en fait ce que ça donne. Et donc là, euh, bah, on voit que le tracteur rentre hein, parfaitement. Euh, par contre, il faudra que j'enlève mes tuiles parce que là, euh, l'arrière ressort. Et donc pour que je puisse mettre une porte et la fermer, il faut impérativement que, que le tracteur euh, soit plus avant euh, dans l'abri. Donc je ne sais toujours pas euh, si je vais fermer ou pas euh, par une double porte ici. Bon, il y a de grandes chances pour qu'il y ait une double porte. Euh, là j'ai enlevé ma, ma cuve, ma cuve de minute. Donc euh, je l'ai enlevé pour pouvoir euh, préparer l'espace le, pour pouvoir travailler. Donc là, je vais déjà commencer par fermer la première partie. Ensuite, je verrai si je, je, verrai si je mets une double porte ou pas. Donc euh, voilà. Donc au pied de mon tilleul, j'ai mis une plante qui s'apparente un peu à de la rhubarbe mais sauvage. Donc qui fait de très grandes feuilles. Alors je ne me rappelle plus le nom, j'essaierai de l'afficher euh, sur la vidéo. Voilà, donc les, les rosiers, les rosiers poussent super bien, il faudra encore que je les re, retaille là parce qu'il y a plein de fleurs qui, qui sont abîmées, peut-être un peu le feuillage aussi éventuellement. Le, le, man, le magnolia, donc le magnolia, bah lui, pour l'instant il n'a pas de problème de maladie, j'ai toujours des problèmes de maladie sur ce magnolia mais bon, pour le moment ça a l'air d'aller. Donc le deuxième rosier, on voit qu'il y a plein de fleurs qui sont à enlever, là. Donc là, j'ai un autre mais qui n'est pas persistant, ici. Et euh, le rosier American Pillar. donc là, on voit qu'il y a énormément de butineurs qui viennent dessus, il est vraiment magnifique. Regardez ça, franchement c'est vraiment super joli. Même en haut, vraiment, je l'adore. C'est dommage qu'il dure qu'un mois parce que c'est pas remontant en fait, mais ça vaut le coup. il faudra que je, je taille je taille les fleurs là parce que celui-ci est remontant normalement mais la guirlande d'amour mais euh, bon là c'est la fin toujours euh, le pierre de ronsard aussi il faudra que je le taille un petit peu parce qu'il n'est pas aussi développé mais il y a, il y a des, des, des feuilles qui sont un peu abîmées des fleurs aussi à couper sont pas mal celui-ci il est plutôt en fin de, fin de floraison et celui-ci l'Apple Blossom alors celui-ci est vraiment magnifique et pareil il est pas remontant énormément de butineurs De loin, là vraiment c'est joli, c'est vraiment super. Donc là, j'ai un jasmin que je fais courir sur le voyage. Un autre rosier, enfin deux autres, c'est Golden Shower et euh, Interville pour le rouge. Mais celui-ci il est très sensible aux maladies. Il y a beaucoup de feuilles qui sont abîmées là qu'il faut que j'enlève je, encore. J'en ai déjà enlevé, mais par contre, les, les fleurs sont jolies. Celui-ci, bah, j'en ai déjà enlevé les fleurs. Il faut encore que j'en enlève, mais ça continue de pousser. Les hydrogéas, c'est pareil. Ça pousse plutôt bien, même pour les petits que j'ai rajouté en fin d'année voilà. donc le ou qui est aussi la maison des oiseaux et aussi le regard manger en fait on voit on voit toutes les toutes les baies qu'il y a un peu partout et elles sont vertes pour le moment mais comme il y a un un sujet mâle et un sujet femelle elles vont virer au rouge il doit même y avoir quatre, au moins quatre sujets je crois oh, les bambous, ça pousse super même les rosiers là, à l'arrière c'est joli aussi quelquefois ils sont même plus jolis de ce côté là que, que de l'autre donc le noyer Noir, j'espère au moins autant que l'année dernière, parce qu'on en a vu pas mal. si c'est les oiseaux qui les ont mangés ou, ou s'il y en avait eu peu mais il là a le, les gros zayers à macron donc il y en a, il y en a pas mal hein. donc, ça c'est le théberry, un, un mix entre un framboisier et un murier un de temps en temps Du Sichuan là, ici, donc le framboisier. Côté. et les casseillées ici dans les deux pareil avec quelques fruits dessus donc ça c'est les deux plantes qui remplacent les, euh, les céanotes Un, un arbousier en plus de celui-ci ici voilà donc euh, bah, écoutez si vous avez aimé la vidéo euh, mettez un petit pouce en l'air partagez-la éventuellement et euh, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à bientôt